bon yo tout le monde c'est de profs music gaming bon on va parler de petites choses qui arrivent prochainement de chez la chaîne plutôt ou des petites affaires euh, des théories et tout donc là désolé c'était pour le multigaming gaming juste pour vous dire que j'ai bah, j'arrête un petit peu euh, les vidéos sur la switch ouais depuis que j'ai un ordi euh, ça a des trucs à partir de l'ordi et tout donc j'aurais pas vraiment de jeu alors vous, vous montrer, donc c'est ça. Donc, euh, bon, aussi on fera des petites rires en attendant, euh, puis ça revienne ok. L histoire comme ça, le qu'on va se calmer un petit peu, là, les gars, quand même. C'est beaucoup, là, quand même, quand Qu'est-ce qu'on fait, là, à date. On a fait beaucoup de choses euh, du multigaming, mais là, euh, on va prendre une petite pause avec ça, le multigaming, à date, là moi bon, j'ai des petites théories donc euh, ça donc j'ai petites théories comme euh, exemple sur la map les, de Fortnite euh, les, les bon, comme vous voyez à l'écran exemple là vous voyez des montagnes très droites c'est parce que la map en est c'est formé pendant l'événement fracture ou si les forêts qu'on voit dedans la map euh, qui spawn qui après vous avez du stuff ça c'est parce que la map est en train de bah, de continuer tout ce qui est en train de faire le point c'est ça qui est en train de faire sinon on a d'autres choses donc euh... euh... ah, c'était quoi déjà bon euh... sinon euh, j'avais j'avais prédit comme si on aurait j'ai juste prédit ça comme... comme si on aurait eu ça un jour mais on l'a pas eu donc euh, le skin guff... Euh... s'appelle pas Noël il devrait arriver après Winterfest mais c'était une Winterfest mais n'est pas arrivé donc c'est ça donc euh... Ouais, beaucoup de choses. Ouais, bon. Sinon, euh... Ouais, c'est ça. Sinon, euh... Je vais mettre la petite boutique, euh... Bah, mon shop, si vous voulez acheter du linge et tout. Je vais le mettrai en description, je mettrai la chaîne de l'un de mes potes euh, que j'ai découvert euh, qui était en live et je l'ai découvert hein, comme ça, puis après j'ai recherché un ami sur Fortnite, mais ouais bon, j'ai de la pub pour lui en même temps, là, mais si vous voulez y aller, vous pouvez vous abonner, il fait des lives et tout, donc faites euh, fait faire comme vous voulez. Hein. Donc on va parler un petit peu d'autre chose, donc euh, ça se peut que bah, la chaîne réaction réaction va changer pour autre chose, donc euh, je vais vous dire ça en avance, parce que ça, ça va être plus tard dans le futur. Qu'est-ce qui devrait arriver plus tard. Mais il n'y arrivera pas tout de suite. Euh, ouais, un petit peu là, quand même. Euh, C'est ça. Voilà, un petit peu de trucs comme ça là. Donc euh, ouais bon. Il y a beaucoup de choses. Je sais les gars. Il y a beaucoup de tout, Mais aussi euh, le retour aussi euh, du skin euh, Dragon Ball. Euh, les skins Dragon Ball de la boutique sont revenus. Euh, euh, trailer... Euh, Voyons ouais, le trailer euh, des motos euh, de Fortnite dans le créatif. Je vais assez travailler là-dessus. Ça, ça va prendre un petit peu de temps parce que là je devrais tout travailler sur ça. Euh, puis là euh, je vous ai dit que ça va prendre du temps parce que je vais pas refaire de vidéo encore de ces jeux vidéo. C'est ça un petit peu quand même là. Ouais. Sinon, euh, ouais, bon. Il y a beaucoup de choses de kicks qui va s'améliorer plus tard dans le futur. Hein, comme la chaîne de réaction. Ça sera plus une chaîne de réaction parce que je pourrais avoir des problèmes mais je suis pas sûr que j'aurais eu des problèmes euh, c'est ça donc euh... donc euh, je travaille toujours sur la... la quatrième musique pour mon deuxième compte le deuxième compte sera en description si vous voulez y aller d'accord c'est ça un petit peu quand même euh... on a ça un petit peu à date on a tous ces trucs là euh, c'est ça donc hier euh... <coughs> le chalet de Winterfest est était terminé au moment quand j'ai de la gamme du live de... de la personne qui sera en description sa chaîne sinon euh... <coughs> sinon euh... ouais bon il y aura beaucoup de choses aussi les gars qui va se rajouter on le sait à date qu'il y aura des dragons dedans euh... le jeu Fournette. on le sait ça à date donc euh, ça donc on a beaucoup de choses à date qu'on aura c'est quand même beaucoup en vrai hein. Donc, euh, comme qu'on a vu, si vous avez vu dedans l'événement, il y aura beaucoup de choses qui ont été liées dedans ça, parce que je vous laisse vous re-regarder de sur la chaîne de. Fortnite, tout truc de l'homme. Donc, leur chaîne, euh, bah, la vidéo euh, avec le, le truc de la fr fracture et tout, là. Après, euh, quand on est rentré dans le chapitre 4, saison 1, quand on est rentré dedans, ça. Bon, ben bah, là, c'est ça, la vidéo de celle-là. Ben bah, là, je vais vous la mettre en description. Comme ça, bah, après, vous ferez analyser des trucs de leak dedans parce que ça sera des choses qui vont arriver dans le futur qu'on a vu. Donc, exemple, euh, la petite cabine téléphonique, on va l'avoir un jour. C'est sûr, mais pas sûr hein, à 100%. Mais ouais, c'est ça, bon. Il y aura beaucoup de choses aussi qui vont être arrivées, donc, euh, comme le petit Ted en dessous euh, de l'Atlas. Il va arriver plus tard euh, dans le futur. C'est ça, donc euh, il y aura beaucoup de choses. Euh, qui va... Peut-être euh, peut qu'il y aura des petites affaires qui vont être ajoutées dessus ou pas du tout. Donc euh, il y aura beaucoup de choses qui, qui vont se passer un petit peu quand même euh, autour de Fortnite. Euh, comme là, euh, là, on a le procès. donc euh, Juste pour dire que je suis au Canada. Donc euh, s'ils perdent le procès je suis au canada donc je pourrais plus faire des vidéos Fortnite ça va être triste parce que j'ai dépensé la moitié de mon argent euh, juste là-dedans bah j'ai dépensé juste mon argent là-dedans euh, maintenant donc euh, si ils perdent leur procès je sais pas trop mais ça va être un petit peu chiant parce que je pourrais plus jouer du tout à part, euh, à part si je... euh non ouais, c'est ça, c'est à part si je mets mes trucs mais ça va pas marcher parce que la console elle va détecter de toute façon que je suis au canada donc si je la change plus ils vont détecter ça je au canada donc ça sert à rien de se modifier comme ça donc euh... donc euh, tous ceux qui sont dedans le canada qui disent ça dans les commentaires oui maintenant dans les commentaires enfin j'attendais juste ça les gars que j'aille des commentaires donc veuillez écrire dedans dans les commentaires dire euh... si vous êtes euh, au canada ou en france mais ouais bon c'est ça un petit peu quand même on a beaucoup de choses qu'on rajoute beaucoup à cause du procès de Fortnite donc euh, ouais bon il y a beaucoup de choses aussi qui va être mises à jour donc euh, c'est ça donc enfin, ça à l'affût et garder toutes les informations que je vous ai données au cas où ça arrive donc exemple euh, c'est ça il y aura beaucoup de choses qui devraient arriver donc exemple euh, je sais pas trop euh, une collab quelque chose en même avec des films et tout ça pourrait arriver ça encore euh, exemple euh, il y aura beaucoup de choses qui pourraient arriver comme le skin euh, Gérald Rive, c'est ça, ouais c'est ça, dans le passe de combat, il va euh, arriver dans quelques jours, euh, que je sais plus trop combien de jours, mais dans quelques jours, euh, donc c'est ça, euh, plus, je, vais, je vais checker quand même, je vais checker avant aussi hein, dans le jeu, euh, avec les, les gars, donc euh, ça va arriver dans quelques jours, donc euh, je vais vous le dire euh, à l'instant même, combien de jours qui reste avant qu'il arrive il reste euh, 34 euh, jours avant qu'il arrive, donc euh, c'est quand même euh, fou. Euh. Quelques jours, vous va rester patient. Hein. Donc euh, maintenant, on parle moyen du français, donc c'est ça le problème. Mais là, on va arrêter. Donc là, le créatif 2.0 va arriver euh, prochainement et tout. Donc là, euh, vu que Creative créatif 2.0 va arriver, à date, on euh, a, tout le monde dit que ça serait sur Nintendo, PlayStation et, et Xbox, euh, PC. PC, on l'a compris, c'est là, lui va être plus facile, mais sur les autres moi j'irais plus qu'on devrait se connecter dessus le l'ordi donc après peut-être bah, le Creative 2.0 sur toutes les consoles après il faudrait juste se connecte hum, je un, un ordi ça serait intelligent de faire comme d'hab ils font toujours ça les affaires qui sortiraient juste sur PC à date il y a juste des collabs avec PC donc on n'a pas eu de nouvelle collab avec Switch euh, Xbox PlayStation on en a pas eu des nouvelles collabs avec ça donc euh, sinon euh, euh, ils vont peut-être bientôt sortir une que là bah qui est d'autres consoles les consoles qu'on a en ce moment qui on joue beaucoup à Fortnite donc euh, c'est quand même beaucoup de choses hein. quand même euh, c'est ça donc vous restez rester toujours à l'affût euh, regardez une petite un... vous une petite épingle là, là. désolé j'ai accroché mon micro mais vous pouvez mettre une petite épingle dans votre tête ou dedans votre tiroir donc c'est-à-dire votre tête là, vous avez un tiroir dans votre tête c'est la mémoire plutôt plutôt un disant comme ça donc euh, c'est ça donc euh, euh, bon le projet euh, jeu vidéo c'est annulé c'est annulé bon ça on va arrêter là on est plus pour, sur fortnite donc là bah, à date euh, je crée des petites maps donc euh, si vous voulez me rajouter un ami mon nom euh, sera en description mon nom juste mon nom euh, fortnite donc il euh, faut me rajouter ça se peut que euh, ouais bon euh, quand même il y aura beaucoup de choses euh, qui va être acheté donc euh, quand même ça va être un petit peu beaucoup quand même euh, si vous voulez faire des games avec moi plutôt si vous voulez faire des petites quêtes et tout euh, vous pourrez à part euh, vous pouvez dire qu'est ce que vous voulez faire et je pourrais le faire par exemple pour Totop euh, si vous avez pas d'amis je pourrais le faire avec vous comme ça après bah, je pourrais vous aider donc euh, mon nom est toujours en description sinon euh, quand même beaucoup de choses il va se quand même sur Fournette ok exemple là euh, la, la map va se rendre petit à petit euh, mise à jour donc euh, c'est ça donc euh, la map va s'améliorer petit à petit juste pour vous dire donc euh, Ouais, bah c'est ça. Puis aussi, on aura les dragons. Est-ce que je l'ai dit Je pense que oui, j'avais dit ça au début de la vidéo. On aura les dragons aussi dans la map et tout. On a des petits skins liés et tout. À date, on a le. Là, à date, on a un skin de, de dans le club de Fortnite. Hum, Voulez-vous je vous dis, non ouais, je vais vous dire le nom. Et le skin de Fortnite en question du club de Fortnite. Euh, bah, attendez un peu là. Je... Le skin du club de Fortnite. Il s'appelle. bah enfin, un peu. Euh, il s'appelle Gilles Dart. Avec son petit sac à dos défense dorée. Avec sa petite pioche. Cycle en plus. Euh, glaive euh, glaive, euh, glaive euh, glorieux. En vrai, est le skin il beau pendant qu'il y a sa pose. En vrai, c'est cycle. Donc là, on attend toujours euh, Gérald de Rive. Parce que nous, on va tous tryhard. Moi, je vais tryhard pour Aliquette. Direct euh, les affaires de mi-saison, c'est déjà arrivé donc, euh, ouais. Bon, il y en a un seul qui est arrivé, les gars. Les autres, ils vont arriver dans ces bah, dans jours. Puis il euh, y en a un qui est sorti, bah, c'est Céline de, de, de, de rayon de Soleil. Sinon, les récompenses euh, et tout, tout, tout, la euh, bah, date, euh, je sais pas trop s'il y en avait, ils sont pas encore sortis donc euh, je vais ça. Je check toujours en vrai, ils sont beaux hein, en vrai. Les skins, sinon, euh, comme ça en vrai. Ouais ouais on voit c'est en vrai dedans la boutique d'objets il y a des trucs que je vais vous dire qu'est-ce que, que j'aime beaucoup dedans la boutique d'objets parce que euh, les affaires euh, les trucs sarois le strand topper impérial il est beau il est ici en vrai mais ouais bon sinon l'échauffement ouais ouais ça c'est déjà sorti euh. mais dragon radar euh, je pense qu'il est déjà sorti ouais non non c'est toutes les récompenses qu'il y avait euh, ou le Dragon Ball et après l'autre euh, les skins euh, bah là ça c'était à payer comme d'hab c'est ça donc euh... Ouais bon, t'as toujours les mêmes skins. Euh, Sandugou, Vegeta, Bulma, Birus, mon... c'est ça mon frère, lui, il appelle ça le chat de Goutière. En vrai, c'est un beau nom, non En vrai, euh, Pocky, en vrai, c'est une bonne danse. En vrai, c'est une bonne danse. Euh, chaise de bureau, ouais, en vrai, c'est cool. Oh, oh, le planeur, saison 1 mais Mais j'étais pas là en plus, moi j'étais chapitre 2, saison 5, mais foudroyant c'est vieux comme planeur, en vrai, et puis en vrai, il est sick. En vrai, euh, sinon, t'as euh, beaucoup de skins d'autres euh, destinés En vrai, il, il sait que... Pressage. Il... En vrai, euh, une chèvre. C'est vraiment euh, mauvais comme nom pour God Simulator 3. Mais God Simulator 3, c'est pour dire 2023, mais ils ont pas sorti ensemble 2023. Mais sinon, euh, Azuki, Boskin, Boskin, Boskin. Euh... Sinon, euh, une chèvre. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé... Euh... Bah la, la, la chèvre c'est tout, ils auraient pu appeler ça à place d'une chèvre, mais God Simulator 3 ouais en vrai c'est une bonne c'est une bonne calabre en vrai j'avoue, c'est... Sinon il y a toujours ce qui m'interesse ce que j'ai comme d'hab. donc... Bah euh... là voilà, ceci dit, ciao ciao